Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de être définitivement libre de son passé, est-ce que c'est possible C'est un grand sujet, mais c'est très important pour moi de vous développer ça auprès de vous, parce que je pense que ça mériterait qu'on en parle, parce qu'il y a véritablement une croyance qui est posée, qu'il faut vraiment cheminer pour guérir de ses blessures. Et je suis là pour vous démontrer que ce n'est pas vrai, qu'il y a vraiment d'autres cheminements possibles et qu'être libre définitivement de son passé est totalement possible. Se débarrasser définitivement de son passé est totalement possible. Donc je vous souhaite la bienvenue. C'est un live qui est très intéressant et je souhaite vraiment pouvoir vous impacter sur ce sujet-là parce que je pense qu'à l'issue de ce live, si vous restez jusqu'à la fin, il y a quelque chose qui va changer en vous. C'est un live qui va être transformateur pour vous. Parce que je pense que vous allez volontairement changer la directive de votre vie, la trajectoire de votre vie. Ce live peut même participer à une réelle bascule pour vous. Donc je vous invite vraiment à être attentif, à noter les questions si vous voulez, à, à me les poser ou maintenant ou en replay pour ceux qui vont le voir en replay et surtout de rester jusqu'à la fin. Voilà, donc bonjour Géraldine et bienvenue. Euh, est-ce que le son est bon pour que je puisse commencer et <rire> m'assurer que je parle pas dans le vide <rire> Voilà, est-ce qu'on peut juste m'assurer que c'est bon Est-ce que, est -ce que tout est au clair Voilà, je pense que oui. Ok, super. Alors, être définitivement libre de son passé est totalement possible, bien évidemment. Si on part du postulat que nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité, merci beaucoup du coup, je ne sais pas qui c'est plus puisse. super. Si on part du postulat que nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité, ça veut dire que nous sommes créateurs de notre propre vie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement Ça veut dire que nous avons la liberté suprême et illimitée de pouvoir vivre ce que l'on veut. Vous êtes libre, totalement libre de vivre la vie que vous voulez. Vous êtes totalement libre de désirer ce que vous désirez. Vous êtes totalement libre de, de faire les choix que vous voulez par amour pour vous. Il n'y a personne qui peut vous limiter à ça en réalité. Vous êtes libre de manière illimitée, mais vous avez aussi le pouvoir suprême et illimité de manifester la vie que vous désirez vraiment bonjour virginie et bienvenue et euh, et, et donc bienvenue à tous et donc ça voudrait dire ok je suis créateur suprême de ma réalité moi ce que j'aimerais c'est que vous en preniez conscience de la mesure de ce que ça implique parce que c'est souvent ça le problème. On veut changer notre vie, mais on ne mesure pas la, la puissance de ce que nous avons entre les mains. Notre capacité à, à dessiner notre vie. Nous avons la liberté suprême et illimitée de vivre ce que nous désirons. Nous avons la « la hello et bienvenue ». Nous avons le pouvoir de manifester ce que nous voulons. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ça veut dire que tout est infiniment possible. Nous sommes dans des infinies possibilités. Toute possibilité, tout ce que je désire, peut se vivre. Tout ce que je désire et que je vibre, je le vis. Tout ce que je pense et qui est bon pour moi et que je vibre, c'est ce que je vais vivre. Voilà ce que ça veut dire. Dans une infinie possibilité. D'accord Donc, ça veut dire que vous, c'est vous qui avez le crayon. C'est vous qui écrivez le cours de votre histoire. Vous avez une page blanche. Quelle est l'histoire que vous désirez pour vous Vous avez ce pouvoir de dire, moi, voilà la vie que je veux. Je dessine mon destin. Je crée, Je j'écris je, je, le destin que je veux vivre. Et vous avez le pouvoir de pouvoir manifester ça. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes le metteur en scène de votre vie. Personne ne vous impose quoi que ce soit. La vie ne vous impose quoi que ce soit. La vie n'est qu'une résultante de, votre, de la totalité de votre vibration intérieure. La question c'est si je fais le choix de la vibration, de, le, le, le, le choix et la palette de, ma, de, de comment je veux vibrer, à ce moment-là je vais obtenir, je vais vraiment vivre la vie que je vis. Donc c'est extraordinaire de pouvoir dire, dans ce cas-là, euh, qu'on peut absolument tout vivre. Qu'on peut absolument tout vivre. Et que tout est une question de possibilités que l'on choisit. Je vais encore rester dessus parce que c'est important et vous allez voir où est-ce que je vais en venir. La question alors qui se pose c'est comment, comment est-ce que, est -ce que je peux transformer ma vie Pour Comment est-ce que je peux changer ma vie et pourquoi je vous parle, je suis toujours sur le même sujet de, il est, on, il est totalement possible d'être définitivement libre de notre passé. Parce que être définitive, ça c'est un choix de vie. C'est une possibilité que vous avez, la possibilité de, de choisir, on va dire. Et en fait, tout est infiniment possible. Tout est infiniment possible, nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité. Tout est infiniment possible. Vous pouvez choisir de vivre ce que vous voulez, librement. Donc, comment est-ce que cela est possible Vous changez votre vie à travers les décisions que vous prenez. Donc, on se dit, ok, on change de mindset. Ça, ça nous permet de poser des actions. Et nos décisions et nos actions changent notre vie. Mais au-delà de ça, ça c'est à l'étage de l'humain. À l'étage de l'âme. À l'étage de la création. Vous avez ce pouvoir de manifestation vous avez tous en vous un pouvoir inné de créer la vie que vous désirez vraiment donc à partir de là on comprend bien que tout est une question de choix en fait quel est le choix que je fais pour moi c'est ça le truc et j'aimerais juste là prendre un temps pour que vous puissiez vous poser et se dire quel est le choix que j'ai fait aujourd'hui, en fait, par rapport à mon passé C'est ça la question. Quel est le choix que j'ai fait pour, pour me libérer de mon passé C'est quand même une question qui est quand même très intéressante. Parce que, beaucoup de personnes disent, il y a des experts scientifiques qui disent ça, il y a des grands sages spirituels qui disent que, ok, pour ce... Pour pouvoir se libérer de votre blessure c'est un cheminement qui est long c'est un cheminement qui est laborieux c'est euh, voilà c'est ça c'est un cheminement qui est long c'est un cheminement de libération qui est laborieux ok mais ça c'est leur choix c'est la possibilité qu'ils ont choisi étant créateur suprême de leur réalité ils sont juste en train de vous dire la voix que eux ont choisi et qui leur parle mais ça ne dit rien de la vérité universelle, de libération de, nos, de notre passé. C'est juste une possibilité qu'ils affirment parce que ça leur a fait du bien. Mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça la question, c'est en quoi est-ce que celle-ci est la vérité Non, en fait, ce n'est pas une vérité universelle. Beaucoup de gens disent, ok, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est une possibilité, c'est une voie, c'est un destin. C'est une voie particulière ça. Il y a certaines personnes qui disent « Ok, il faut, il faut ramer pour obtenir les choses. » Pourquoi pas C'est une pensée, c'est un choix, c'est le choix d'un système de pensée qui fonctionne certainement pour certaines personnes, qui du coup en parlent avec, avec euh, euh, confiance, avec ardeur, mais ça ne dit rien de la vérité universelle. C'est leur vérité qu'ils partagent. Et ce que je vais dire là, c'est ma vérité que je partage, bien sûr. Quand je vous dis haut et fort que, effectivement, il est complètement possible de se libérer définitivement du passé, je suis juste en train de vous dire que j'ai fait le choix d'une possibilité de voie de libération. Hello, je suis coucou! <rire> au bord de mer, c'est super. Donc en fait, je suis juste en train de vous partager que moi j'ai choisi une autre possibilité. Toutes les possibilités sont bonnes en fait. La question, c'est juste laquelle vous convient. Et ça ça demande vraiment une une je souhaite que ce live fasse vraiment l'objet de cette réflexion pour vous de se dire OK, on a avancé peut-être Là comme ça, puisque tout le monde a dit, les experts ont dit, euh, les scientifiques ont dit que ok, pour se libérer, ben il va falloir voilà un travail qui est long, euh, laborieux, un travail de libération. Ok, c'est un avis, c'est une opinion, c'est le choix d'une possibilité, d'un chemin de libération, mais ce n'est pas le chemin, le seul et unique qui existe, en fait. Vous voyez Ce n'est pas le seul chemin qui existe. Vous avez la possibilité aussi de faire le choix, de dire « Attends là, je, je suis créateur suprême de ma réalité, nom de Dieu, je suis le big boss en fait. Je peux, C'est moi qui dessine ma vie. » On se pose deux minutes et se dire « Attends, je dessine ma vie quand même. J'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux et je suis libre. Quel est le meilleur pour moi par rapport à mon passé, quel est le meilleur pour moi Quel est le chemin qui est meilleur pour moi Et c'est ça la question que je vous pose, quel est le chemin qui est le meilleur pour vous Et donc c'est vraiment là où il y a vraiment besoin de se poser, de se dire, ok, qu'est-ce que je décide en fait Peut-être que j'ai en fonctionné de manière automatique jusque-là, en donnant justement cette légitimité à tout ce que j'ai pu entendre, à tout ce que j'ai vu, à ces, ces, ces, ces célébrités, hein. ça peut être, je ne sais pas moi, Dalai Lama ou autre, je m'en fous, en fait, mais pouvoir dire à qui j'ai donné pouvoir sur mon chemin de libération, à qui j'ai donné pouvoir sur la voie, la voie que je choisis pour me libérer de mon passé. Et donc, c'est ça en fait, j'aimerais vraiment à travers ce live que vous puissiez vous poser, vous dire attendez, est-ce que j'ai suivi là comme ça, <rire> tout voilà de manière automatique Je me pose et je me dis attends je vais choisir en fait, parce que c'est à vous de décider pour vous, vous avez un puissant pouvoir créateur. Si vous décidez là et c'est maintenant là, je fais le choix de dire non moi chemin de libération c'est pas ma cam. Non, franchement, c'est trop long. Méditer deux heures, ce n'est pas ma cam non plus. Non, merci. Être là dans la conscience, la méditation et les enfants, non. Non, non, non. Se priver de sa sexualité parce que les énergies circulent, oh, ce n'est pas ma cam non plus. Ok. Bon, ben si ce n'est pas ça, qu est qui vous, quel est le meilleur pour vous, pour vous sortir de votre passé Vous avez totalement le choix et la possibilité de dire, ok, si là, vous, chemin de libération long, laborieux, spirituel, blablabla, ça ne vous convient pas vous avez la possibilité de dire moi, je choisis là, là ici et maintenant. Je prends une décision et je me donne cette autorisation de se dire moi je choisis. Que ce qui me correspond le mieux, c'est d'être définitivement libre de mon passé. Je ne veux pas, je ne veux plus que mon passé, excusez-moi, me fasse chier encore dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas envie de passer mon temps à régler mes blessures, avoir un, à être chez un thérapeute. Je n'ai plus envie de ça. Et vous avez le droit et la liberté, en fait, de pouvoir vivre ça. C'est juste une question de possibilité que je vous offre. Je ne dis pas que libérer ses blessures, par blessure, ce n'est pas bon. Non, non, non. Mais c'est important que vous soyez dans la conscience que c'est le choix du chemin que vous êtes en train de, de, de prendre. Parce que ce choix-là a des conséquences. Tout, tout choix qu'on fait implique des conséquences. La question, c'est... Quel est le choix que je fais Quelles sont les conséquences que ça implique Est-ce que je suis ok avec ça Et finalement, quand je suis ok, est-ce que ça me rend heureuse C'est ça en fait, c'est ça en fait qui compte. Donc, la première chose qui est importante pour moi de vous dire, vraiment de mettre cet accent que personne n'a personne de pouvoir de vous imposer une vérité. La vérité et la façon dont vous avez envie de vous libérer de votre passé, c'est à vous de la choisir personnellement c'est à vous de la choisir voilà parce qu'il y a plusieurs chemins possibles et vous avez vraiment C'est d'abord en ce sens que être définitivement libre de son passé est possible parce que un je me connecte j'ai la conscience que je suis créateur suprême de ma vie de ma réalité si c'est ça que si c'est ça que je décide si je décide que là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est être définitivement libre de mon passé, je suis débarrassée, j'en parle plus. C'est, je veux dire, c'est, c'est une possibilité. Et ce n'est pas parce que des personnes qui ont légitimé, qui ont des diplômes, qui ont, qui, qui... non, ils ont emprunté ça, ben qu'ils empruntent. Ce n'est pas parce que tout le monde va vous dire, ok, la, la glace à la fraise, c'est bon que vous allez aimer la glace à la fraise. Je veux dire, si c'est bon pour eux, peut-être que c'est bon et c'est vrai. Mais c'est peut-être pas votre choix vous dites moi la glace à la pistache moi personne n'y a pas grand monde qui aime mais moi c'est ce que je veux c'est ma cam vous comprenez donc du coup du coup euh, ce qui revient vraiment à dire que si vous souhaitez être définitivement libre de votre passé c'est d'abord et avant tout une question de décision et d'autorisation est ce que c'est ça la voie que je veux pour moi est ce que c'est ça qui est le meilleur pour moi pour construire ma vie ici et maintenant c'est d'être définitivement libre là ici et maintenant c'est ça et pourquoi je peux prendre cette décision là parce que vous en avez le pouvoir parce que vous avez la liberté de pouvoir décider ça et vous avez les moyens pour que cela puisse être possible et ce moyen là c'est que vous avez un puissant pouvoir créateur et de manifestation en vous vraiment parce que constamment l'univers lui l'univers lui il a une fonction en fait l'univers lui il a qu'une fonction pour moi voilà, je, Voilà, elle a une fonction c'est de matérialiser pardon de matérialiser ce que l'on vibre ça c'est la fonction de l'univers donc nous du coup qu'elle est quelle est notre responsabilité Pourquoi on dit qu'on a le pouvoir de créer notre vie On n'a pas le pouvoir de manifestation. Le pouvoir de matérialisation, c'est l'univers. Par contre, nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité parce que nous sommes propriétaires de notre vibration intérieure. Nous sommes propriétaires des décisions que nous prenons pour nous. Nous sommes propriétaires de nos choix. Et ça, c'est en cela que nous sommes créateurs. Parce que que nous le voulions ou pas, constamment, matin, midi, soir, on dort, on se... peu importe ce que l'on fait, l'univers est constamment, tout est constamment en contact avec notre vibration intérieure. Et selon la globalité de notre vibration intérieure, l'univers va dire OK, j'ai reçu l'information, je je rends matière cette vibration qui est invisible. La vie, l'univers, la, la vie, nous le rend matière à travers les situations et les événements que l'on vit, à travers les personnes que l'on rencontre. Et donc, du coup, euh, où est-ce que je voulais en venir Et donc, du coup, nous sommes créateurs de notre réalité parce que nous sommes propriétaires de la graine. La graine, c'est nous. La graine, c'est notre vibration intérieure. C'est nous qui décidons du point de départ. Et la vie, elle te dit, ok, le point de départ, tu as décidé que c'est ça la graine, c'est ça, ok. Bon, ben, l'univers va apporter les fruits. Vous mettez une graine dans la terre, la vie, elle est, elle amène les fleurs, elle amène les fruits. C'est normal. Vous avez quoi à faire avec ça? Donc, c'est la mécanique de la vie. Et ben, c'est la même chose pour nous. Vous vous rendez compte? Mais je vous le dis dans quel sens? Je vous le dis dans le sens où, en réalité, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous décidez pour vous aujourd'hui Est-ce que vous décidez, vous faites le choix de dire « Moi, je, je crois » et c'est ça qui m'anime, qui est la voie de la libération des blessures par blessure, de la libération de mes peurs par rapport à mon passé. C'est ça la voie que je choisis pour moi et par amour pour moi. Pourquoi pas Mais ça, qu'est-ce que ça implique Si vous faites ce choix de libération de vos blessures, de choix de chemin de libération de vos blessures cette voie-là, elle implique que votre, vous, votre priorité, votre préoccupation va être vos blessures passées et donc votre passé votre préoccupation sera d'aller comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé quelle est l'origine de ma blessure donc, quelle est la cause voilà la cause et l'origine et donc dans cette voie-là votre passé c'est normal c'est normal que votre passé devient votre présent mais c'est important de le savoir quand vous choisissez de libérer vos blessures et c'est cette voie là le choix que vous faites pour être libre du passé c'est important de se dire que quand vous faites ça vous faites le choix que votre passé devient votre présent en réalité puisque vous êtes focus sur les blessures passées et donc l'univers reçoit l'information et se dit ok si c'est le choix que tu veux si toi ton centre c'est de libérer tes blessures c'est normal que vous allez avoir une vie l'univers va matérialiser l'information et vous allez avoir un quotidien avec des situations de vie qui vont vous faire émerger de manière récurrente vos blessures et vos émotions passées vous allez vivre des, des situations qui vont qui vont être récurrentes pour vous permettre pour vous permettre de vivre cette libération pour avoir de la matière à ce que votre personnage qui est construit sur cette identité de je suis là pour me libérer de mes blessures c'est votre identité c'est normal que tout est construit construit autour donc c'est normal que vous allez dire ok je vais me sentir bien mais bien sûr, vous allez vous sentir bien mieux. Ça fait du bien de faire de la méditation, de faire du yoga. Ah, j'ai ma bêche <rire> De faire la méditation, de faire du yoga, de libérer les blessures, d'avoir une compréhension de ce qui s'est passé. Je suis, passée, je suis aussi passée par là, vous voyez, ça fait du bien. Mais malgré tout, il y a un moment donné, on se dit, mais c'est long quand même. Hein ça ne s'arrête jamais. Oui, parce que quand vous faites ce choix-là, c'est important aussi de savoir que ça implique le fait que ça soit long. Puisque ça fait partie, ça fait partie de, du, du packaging en fait. Ça fait partie du packaging, c'est long. Et donc, votre bonheur est sous condition. Puisque vous avez conditionné votre bonheur en disant je vais être heureuse à une condition, c'est que je vais d'abord libérer mes blessures. Donc, tout est cohérent. Votre vie, elle est cohérente avec ce choix que vous avez fait. Vous comprenez ça Donc, du coup, vous avez le choix entre cette voie-là ou bien, mais c'est pas la voie unique, bien sûr, c'est la voie que beaucoup de gens ont emprunté. Why not À vous de voir si ça vous convient toujours. Mais vous avez, besoin, vous avez aussi la possibilité là de vous dire, oh là là, j'en peux plus. Moi, ce que je veux, je vais faire le choix, ici, d'avoir un accès direct au bonheur. Je, je veux être totalement débarrasser débrancher de mon passé et je fais le choix d'un accès direct au bonheur ce qui veut dire que toute votre préoccupation tout de vous va être focus sur votre désir ici on est focus sur les blessures passées sur vos peurs ici on est focus sur vos désirs on n'est pas sur la même vibration vous voyez et ici, on n'est pas focus pour aller voir le passé. Non, non, non. On est juste focus sur qu'est-ce que j'ai envie et qui me fait du bien. Et donc, dans la ligne du temps, on n'est pas non plus configuré de la même façon parce que votre futur devient votre présent. Quand vous faites le choix de vous d'être définitivement libre de votre passé et d'être d'avoir accès direct au bonheur, ce choix de vie-là, c'est un destin qui est différent, complètement différent. Et dans ce destin qui est complètement différent, votre futur devient votre présent. Ce que vous désirez vivre n'est pas un objectif. C'est, c'est ce que vous allez encoder dans votre vibration intérieure. C'est ce que vous allez, comment dire Oui, c'est ce que vous allez encoder dans votre matrice. Votre futur est là. C'est ce que vous allez vivre maintenant. Votre préoccupation, c'est comment je peux. Faire en sorte que mon futur soit exactement ce que je vis ici et maintenant, ce qu'on appelle réaliser les rêves. Ce n'est pas vivre, c'est à un moment donné, on arrête de rêver notre vie. On vit notre vie en savourant notre rêve. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Donc, de l'autre côté, dans ce choix de vie et dans ce destin de libération des blessures par blessure, votre passé devient votre présent. Ici, votre futur devient votre présent. Donc, tout de vous n'est pas configuré de la même façon. Et ensuite, l'univers dit, ok, si c'est ça ton choix, ta décision, et que tu vibres bon, vraiment que c'est ça ton choix, ok. L'univers va dire, je vais matérialiser cette vibration-là, et qu'est-ce qui se passe Ça donne quel type de vie dans ce destin-là Vous allez vivre davantage de situations qui vous permettent de vivre vos désirs. Alors qu'ici... Vous allez vivre des situations qui vont vous permettre de vous libérer de vos blessures passées. Ici, des situations qui vous permettent de vivre vos désirs. Pas la même chose du tout, hein D'accord Et puis après, dans cette voie-ci, dans ce destin-ci, vous allez vivre une vie où il y aura beaucoup plus d'opportunités qui vont venir à vous, bien sûr. Et en même temps, vous allez découvrir une palette émotionnelle qui va être différente. Une palette émotionnelle de sentiments heureux. Ça fait du bien ça fait du bien enfin là je porte un jugement c'est certain mais je porte, un, je, je donne un avis sur le, le, la possibilité que moi j'ai choisi donc tout ça pour vous dire que votre choix de cheminement par rapport à votre passé ça c'est même pas de cheminement ça devrait même pas être ça ce que vous en faites de votre passé là, cette patate chaude là que vous refilez au thérapeute, que vous refilez à votre mari, aux enfants, aux amis, à votre big boss en disant allez les patates chaudes, allez vous pouvez pas régler l'histoire à ma place, ben en fait à un moment donné de se dire juste euh, pff, je la veux pas et basta, vous voyez. C'est mais le choix de ce que vous allez faire de votre passé. C'est vraiment important de se poser parce que ça trace votre destin, en fait. Et on n'a pas la même vie du tout. On n'a pas la même vie du tout. Vous allez toujours avoir la vie qui correspond à des choix que vous avez que, à des choix que vous allez euh, prendre et dans lequel vous vibrez. La vibration est importante, je le signale. On peut prendre une décision, mais si on ne le vibre pas, ça ne sert à rien. Mais on, on vit toujours la vie que l'on vibre. Vous voyez Donc, du coup, il y a quand même un cheminement, un choix. J'aimerais bien, en fait, j'espère que, dites-le moi, mais vraiment, j'espère que vous avez vraiment partagé et transmis l'importance de se poser et de faire ce choix-là pour vous. Donc, pour résumer, pour être définitivement libre de votre passé, pour être définitivement libre de votre passé, libre, ça veut dire... Je me débranche totalement de mon passé. Il y a deux conditions. La première condition, c'est que vous ayez conscience que vous pouvez choisir cette voie-là. Vous avez le pouvoir suprême et la liberté suprême de choisir cette ce choix-là parce que c'est un choix de destin. C'est une possibilité parmi tant d'autres. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Et c'est la possibilité que je vous parle aujourd'hui. D'accord Et vous avez la possibilité de le vivre parce que vous pouvez vivre tout ce que vous décidez. Tout ce que vous décidez, vous le vivez. Donc, si vous dites, moi, à partir d'aujourd'hui, je décide que c'est ça, c'est bon. Si vous décidez demain que, je ne sais pas moi, de, de, de, de, que vous allez vivre dans l'appartement de vos rêves, ça n'est possible pourquoi Parce que vous l'avez déjà décidé à la base. Donc, la décision... C'est le point de départ de tout. Et vous avez le pouvoir de le faire. Ça, c'est la première. La conscience que de votre puissant pouvoir créateur, que vous êtes des, des manifesteurs, vraiment, de votre réalité. Donc, si c'est ça que vous décidez, si vous décidez qu'aujourd'hui, vous êtes libre totalement de votre passé, c'est ce que vous allez vivre. La deuxième condition, c'est que, mais ça inclut aussi ce que j'ai dit, c'est que être pour être définitivement libre de votre passé, c'est une question de décision. Un, j'en ai le pouvoir et j'ai la conscience que c'est infiniment possible. J'ai le pouvoir et la liberté. Puisque je suis créateur suprême de ma réalité, c'est moi qui crée tout. Ok. Deux, il me suffit de poser mon choix. Qu'est-ce que je décide Qu'est-ce que je m'autorise ça, c'est les deux conditions. Inutile de parler de mon choix, du coup, mon choix personnel. <rire> moi, en fait, j'ai emprunté les deux choix. Mon choix aujourd'hui, comment dire, je vais vous parler de moi, du coup, de mon parcours par rapport à ce choix-là. C'est que pendant très très longtemps, j'ai suivi les experts, entre guillemets. Hein, ah, la, la, la, la, la légitimité le pouvoir qu'on donne aux autres bla super mmh. Et eh ben j'ai donné mon pouvoir et la légitimité de de ce que je fais de mon passé à des experts parce que j'avais tellement envie de me sortir de là et j'ai suivi plein de spiritu, personnes spirituelles qui disaient qu'il fallait cheminer, il fallait méditer beaucoup, que ce chemin était long que ce chemin était laborieux euh, J'ai eu huit années d'assesse et d'ermite justement où euh, pendant ces huit années là ben, je me suis consacrée pleinement à la compréhension de la blessure et du mécanisme humain et euh, je me suis dit que tiens euh, ok blessure par blessure et dans ce paradigme dans lequel j'étais hein, dans cette réalité dans lequel je me suis préoccupé des blessures je suis hyper euh, en gratitude d'avoir reçu euh, des processus de transformation euh, de déprogrammation cellulaire qui m'ont permis de manière assez rapide euh, de me libérer de mes blessures parce que pour moi la notion du temps c'est hyper important euh, perdre du temps euh, non merci quoi donc c'était ok je cherchais le moyen le plus rapide et le processus de déprogrammation cellulaire c'était top mais il y a quand même un moment donné où effectivement ma vie a changé et on me dit mais je me pose la question mais le bonheur c'est où en fait à quel moment euh, quel est le bout du tunnel en fait, à quel moment ça s'arrête À quel moment il y a un temps de répit Est-ce que moi, j'ai accès à ce bonheur Est-ce que j'ai accès au grand amour Est-ce que j'ai accès à la fortune et à la richesse Et où est-ce qu'il va falloir que je trie encore? Mais en fait, à l'instant, où on fait ce choix de cheminer pour obtenir quelque chose de manière sous-chassante. Nous faisons le choix que le bonheur est une récompense. Nous faisons le choix d'être dans ce, dans ce besoin de mérite et de récompense. Donc quelque part, toute notre vie va être régie comme ça. Rien ne va venir à nous, simplement. Donc notre vie reste une lutte. Et donc à un moment donné, en début d'année, cette année 2022, j'ai vraiment reçu cet insight et puis cette fatigue, j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Là, j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de moi pour la libération des blessures. Mais je, même moi, j'étais un peu gênée. Je me suis dit mince. Euh, en tant que j'étais thérapeute à ce moment-là, en tant que thérapeute et coach, euh, j'amène les gens à se libérer de leurs blessures, mais j'avais l'impression même de mentir et de dire mais à quel moment ça s'arrête en fait Parce que une part de moi croyait qu'on peut s'arrêter, c'est pas possible. Une part de moi était convaincue on peut se débarrasser de notre passé définitivement mais j'avais l'impression à un moment donné de dire et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai plus réussi à accompagner j'ai arrêté d'accompagner d'ailleurs à un moment donné en début d'année là je me suis mis en pause parce que je ne pouvais plus continuer à accompagner en coaching ou dans mes programmes dans cette dynamique de libérer blessure par blessure je savais bien qu'en fait à un moment donné c'est plus ce que je désire pour moi c'est plus ce que je désire pour vous non plus. Et qu'il fallait vraiment que je trouve la voie de sortie de dire voilà comment je peux totalement me débarrasser de de mon passé et de sortir de là et donc j'ai compris un que c'était complètement possible grâce au changement de paradigme ça c'est clair et grâce à la reconstruction identitaire et donc toute toute la mécanique que toute la prise de conscience que j'ai eu pour pouvoir complètement se débarrasser de son passé tout tous les processus que j'ai appliqués à moi même tous les processus que j'ai reçus en écriture automatique c'est exactement ce que je vous transmets dans le programme accès direct au bonheur c'est important pour moi de partager par la suite parce que et de et de porter la parole de dire mes amis attention c'est possible on peut se débarrasser définitivement de notre passé mais vraiment vraiment après voilà, il y a un processus. Ce processus, moi, je vous le partage pour que vous aussi, vous puissiez à un moment donné dire Ah, oh, je tourne la page, quoi, ça suffit, en fait. Aujourd'hui, je vais écrire l'histoire de ma vie, de celle que moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre à partir de mes désirs. Et ça, ça fait du bien. J'ai envie de vivre en étant connectée à, à, à, à des valeurs les plus hautes de moi. Hello, Judith. <rire> Comment il est <rire> Donc, du coup. Moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix, donc c'est ce que je vous partage dans le programme, parce que moi, j'ai fait le choix d'accéder directement au bonheur. J'ai fait le choix d'emprunter cette voie directe. Euh, J'aime emprunter les raccourcis. J'aime gagner du temps, vraiment. Moi, la notion du temps, c'est important pour moi. Et j'ai aussi, je suis contente d'avoir fait sauter toutes les conditions que je me suis imposées avant d'avoir accès à quelque chose qui me revient complètement de droit c'est d'être heureuse pleinement et totalement. Et euh, pour moi, l'accessibilité à toutes choses, ça a vraiment une, une résonance forte pour moi. J'ai besoin de ressentir que j'ai accès absolument à tout ce que je désire, à tout ce que je désire. Et, euh, et je remercie la vie parce que la constitution de ce que nous sommes en tant qu'humains nous le permet. Ha c'est ça, c'est extraordinaire de se dire « Ah, j'ai vraiment accès à tout, je veux un beau lieu, j'ai accès à tout, absolument à tout. » Parce que, voilà, c'est des permissions qu'on se donne et la vie, elle est là. On dit que la vie nous aide, on dit que la vie nous aime, mais en réalité, c'est parce que l'univers, constamment, à chaque seconde qu'il suit, matérialise absolument, matérialise absolument notre vibration intérieure et donc ce que l'on décide pour nous. Et ça, c'est extraordinaire je décide le meilleur pour moi je vis le meilleur pour moi et moi cette accessibilité directe ça me parle et c'est mon choix donc si moi j'ai réussi à le faire vous aussi vous pouvez faire ce choix là pour vous si ça résonne pour vous et justement si vous savez pas comment faire le programme accès direct au bonheur vous le permet parce que je vous transmets absolument tous les processus voilà autre chose autre chose Léla, Léla, autre chose. Vous pouvez me dire, mais attends, mais Armel, qu'est-ce qu'elle nous raconte là Être défini, déjà, déjà, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. <rire> on n'a pas l'habitude d'entendre. Oui, on peut être définitivement libre de son bonheur, de', de pardon, définitivement libre de son passé. Mais mes amis, excusez-moi, j'ai fait le choix d'être. C'est même pas une question d'être ambitieuse. Pas du tout. C'est même pas une question d'être audacieuse. Ça n'a rien à voir avec être, être ambitieuse ou être audacieuse. Ça a à voir avec le fait que je me suis réappropriée mon propre pouvoir. Je me suis réappropriée le fait que c'est moi qui choisis de ce que je fais, de cette patate chaude de mon passé. D'accord C'est moi qui décide. C'est pas un expert, c'est pas une personne spirituelle, c'est moi qui décide. Pourquoi Parce que j'ai la liberté, le pouvoir de le faire. <rire> Pourquoi je le ferai pas pourquoi C'est juste que je me réapproprie quelque chose qui me revient de droit. C'est tout. C'est tout. Et vous, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais du coup, comment ça se manifeste au quotidien, être définitivement libre de son passé Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de problème Il n'y a plus d'émotion <rire> euh, Judith qui dit vivre sa meilleure vie. Exactement. Mais vivre sa meilleure vie, pas tout simplement en le pensant. Hein. Non, non, non, à quoi ça sert hein? Je veux dire. On lit des livres, on lit des beaux mots, on parle avec des copains, c'est génial. Mais en fait, vivre le meilleur, c'est vivre à partir des valeurs les plus hautes de soi. Wow. Je vais faire le choix de vivre ma vie à partir des valeurs les plus nobles qu'il y a en moi. Une valeur haute de moi. Et je vais, grâce au processus d'intégration quantique, justement, vous allez voir ça aussi dans le programme de manière instantanée vous allez matérialiser ça vous avez amené à vivre ça dans la matière Pff, trop bien non franchement trop bien attendez on a un pouvoir extraordinaire autant en user quoi vraiment <rire> donc au quotidien qu'est ce que ça donne euh, ça donne que par bah, vie il y a une transformation totale quand même parce que Vu que volontairement, on va créer des événements heureux pour soi, donc on va vivre des situations quand même qui sont beaucoup plus légères. La légèreté est là, la paix est là, euh, le ressenti du bonheur est là au quotidien, euh, la joie d'être soi, euh, cette liberté de pouvoir euh, exprimer son ressenti, ses besoins et de voir qu'on est aimé en même temps. Ah waouh, se dire c'est ça l'environnement de vie dans lequel j'ai envie de vivre, c'est super et en même temps, ben oui, parfois, parfois, vous allez vivre des situations qui vont être contraignantes. Mais il y en aura moins. Et ça, ça fait du bien, vous voyez. Il y a moins de situations, il y a moins de problèmes. Et en même temps, vous allez avoir un, un autre regard sur les situations que vous allez vivre. Parce que de manière très naturelle et automatique, vous allez tout de suite voir l'angle du meilleur, de ce pourquoi c'est là. Ça veut dire en quoi ça contribue par rapport à. Au nouvel encodage que vous avez mis en place c'est complètement différent vous voyez donc, vous avez vous allez avoir une perception différente des situations que vous allez vivre donc vous allez davantage voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et puis émotionnellement ben ça va aller beaucoup mieux bien sûr parce que vous allez contacter une palette émotionnelle du sentiment heureux euh, c'est plus quelque chose qui est consacré aux autres, c'est quelque chose que vous allez vivre au quotidien, tous les jours. Euh, et vous n'auriez pas besoin d'un élément extérieur pour ça, en fait. Hein. C est, c est, c est, c est, ça va être une ressource qu'il y a à l'intérieur de vous, et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, euh, ah oui, ben parfois, vous allez avoir des émotions, parce que l'univers traite toujours la totalité de votre vibration intérieure. C'est une réminiscence de vos mémoires passées. Mais la différence, c'est quoi C'est que vous allez avoir une lecture différente aussi de vos émotions. Et ça, ça fait du bien. C'est-à-dire que vous n'allez plus voir les, vos émotions comme des problèmes. Mais vous allez voir vos émotions comme un champ d'information de vos désirs non nourris. Ça change tout. Dans ce nouveau paradigme du bonheur, ça change tout. Ça veut dire que vos émotions... Ça veut dire que vos émotions deviennent, vos émotions, c'est en réalité vos désirs non nourris. Non nourris. Et quand on les décode, on pour vraiment l'essence de ce que vous avez besoin d'encoder. C'est génial. Donc quand vous avez une émotion, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ce quotidien quand on est libre de son passé ben, Je suis libre de mon émotion. Il y a une émotion qui émerge. Je suis libre de cette émotion-là. Je vois bien que c'est une émotion passée. Je m'en... A pas à faire hein, je vais pas m'en soucier je vais pas donner de l'importance je vais pas répondre à cette émotion je vais pas agir à partir d'elle je la laisse passer en fait je vais devenir observateur je ne vais pas chercher le pourquoi cette émotion elle est là pas du tout c'est pas ma préoccupation ma préoccupation c'est de vivre mes désirs donc ce que je vais faire et ce qui m'intéresse c'est d'accueillir cette émotion de rentrer, rentrer en contact avec elle pour extirper mon désir non résolu et une fois que j'extirpe mon désir non résolu je l'encode dans ma vibration intérieure et mes mémoires cellulaires pour que l'univers là haut et puisse dire ah ok le capital désir augmente de plus en plus ah ben oui donc le capital bonheur augmente de plus en plus ah totalement parce que il n'y a que ça que je veux je veux pas me préoccuper de mon passé je veux me préoccuper de mon futur devient mon présent donc en fait la vie continue à se vivre avec euh, avec des situations et des émotions la différence c'est que toutes matière matières un réencodage pour pouvoir construire vraiment cet environnement de vie ce décor j'appelle ça ce nouveau paradigme dans lequel je suis dans lequel je vais encoder encore davantage des nouveaux codes c'est comme si je vais aménager un cocon pour moi pour que ma vie soit le cocon dans lequel j'ai envie de vivre ma vie soit le, le feu d'artifice que j'ai envie de vivre. Et en fait, tout ça est fait sur mesure. Tout ça est fait sur mesure. Et c'est génial. Et chaque situation contraignante et émotion sont des matières pour moi de dire, ah, il y a des zones là qui ont besoin d'être réajustées, et je réajuste. Et c'est tout, en fait. <rire> voilà, et c'est tout. <rire> Donc j'espère que ça vous a vraiment apporté des éléments, ce que je viens de vous partager là. Donc, tout ça pour vous dire, mes amis. Prenez un temps. Prenez un temps. Et choisissez. Quelle est la voie que vous choisissez pour vous aujourd'hui Est-ce que vous choisissez Alors, peut-être que pour les thérapeutes et tout ça, ça peut être contraignant, confrontant quand même ce que je dis, mais l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir. Voilà. Mais juste en se pose, posez-vous là. Si vous... Prenez un temps, s'il vous plaît. Et posez vous la question quel est le choix de la voie que vous choisissez par rapport à votre passé est ce que vous choisissez la voie de libération de vos blessures passées et de vos peurs auquel cas votre passé devient et reste votre présent votre passé d'actualité vous avez les conséquences de ce que ça implique vous pouvez revoir le live soit vous faites le choix de dire je fais le choix d'accéder directement au bonheur et de me débarrasser définitivement définitivement de mon passé. Voilà, et je me axe sur mon sur mes désirs, je me axe sur le fait que mon futur devient mon présent aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est possible de pouvoir poser que vous faites le choix de, de vous comment dit d'être définitivement débarrassé et libre de votre passé c'est pas une question de prétention c'est pas une question d'ambitieux c'est pas une question de courage c'est une question juste que c'est une possibilité de vie que vous avez la liberté et le pouvoir de choisir certains experts scientifiques médecins thérapeutes psy euh, spirituels ont choisi que la libération des blessures est long, laborieux et que véritablement, <rire> il faut peut-être toute une vie pour ça, pour être heureux. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais ce n'est pas la seule voie et c'est ça qui est important. Si vous repartez avec ça durant cette séance, est impor... cette séance ce live, c'est important pour moi de vous le dire. Ça n'est qu'une possibilité, mais ce n'est pas la vérité et ce n'est pas la seule voie pour être libre de votre passé. Vous pouvez choisir aussi de se dire, moi je décide que là, ici et maintenant, là définitivement pas ça. Vous avez ce pouvoir-là. Reconnectez-vous à votre pouvoir personnel. Reconnectez-vous à la puissance, à la puissance de votre pouvoir manifesteur, de manifestation et de création. Vous êtes créateur suprême de votre réalité. Personne ne vous décidera à votre place la manière dont vous voulez vivre votre vie ni même un expert en réalité vous avez la liberté suprême et le pouvoir suprême de décider de la manière dont vous voulez vivre votre vie vraiment reprenez ce pouvoir en vous et choisissez parce que là il s'agit de votre destin mes amis vous êtes en train ce choix là que je vous dis là trace votre destin et c'est hyper hyper important 2023 pointe son nez d'accord est ce que vous voulez repartir Vous vous, vous, vous pardon je reprends je m'emballe 2023 pointe son nez est ce que vous voulez vous voulez vivre cette année sur les mêmes bases c'est ça en fait la question si votre réponse est en fait moi j'ai envie de me débarrasser définitivement de mon passé et j'ai envie d'avoir accès là maintenant là là maintenant direct au bonheur j'ai envie d'accéder direct au bonheur j'ai envie d'une nouvelle histoire dans ma vie j'ai envie d'écrire quelque chose de nouveau l'histoire de la vie que moi j'ai envie de vivre pas celle qu'on attend de moi que moi j'ai envie de vivre si c'est ça que vous voulez le programme accès direct au bonheur vous permet d'y arriver le comment faire vous n'avez pas à vous soucier de ça le programme est là, il est fait exprès. Il y a des processus qui sont faits exprès pour vous permettre justement de décrocher complètement de votre passé. Et justement, j'ai mis en place un... J'ai reçu ça en écriture. Ben, je reçus, je reçois tous mes processus en écriture intuitive. Je, pour l'instant, j'ai appelé ça le processus de libération des schémas de souffrance. C'est un processus triangulaire, c'est rapide, c'est simple ce processus là c'est ce qui va vous permettre de décrocher complètement parce que en réalité ça va vous permettre de reconstruire toute votre identité à l'issue de ce processus déjà vous allez vous senti, vous sentir en paix par rapport à votre histoire et donc par rapport à vos parents vous allez aussi partir sur de nouvelles bases des bases beaucoup plus constructives pour vous et ça c'est <rire> plus qu'important et puis après vous allez sortir de vos conditionnements passés être libre mes amis être libre ça fait du bien non de son passé d'accord voilà donc en fait on on commence euh, on commence ce samedi 12 novembre hello on commence ce samedi 12 novembre donc il reste des places si vous voulez vous inscrire à vous de ressentir si c'est le moment pour vous de voilà de vivre ce shift et si vous avez envie que 2023 soit vraiment sur, sur une, une note complètement différente pour vous parce que le temps passe mes amis vous savez quoi j'ai j'ai eu quelqu'un ce matin euh, ah, en séance découverte pour un coaching euh, rendez vous compte on n'a pas conscience qu'on a la vie là qui est là voyez cette personne elle fait des analyses au mois de décembre au mois de décembre sa vie bascule parce qu'on lui annonce un cancer donc en fait moi quand j'entends ça je me dis waouh chaque instant compte chaque instant compte la question c'est quel est le comment vous avez envie de vivre ça sous quelle fréquence, sous quelle vibration Reprenez en main votre vie, choisissez la, quel est le chemin que vous voulez vivre et quel que soit votre choix, soyez en accord avec ce que ça implique vraiment, de façon à ce que vous n'ayez, vous êtes en, voilà, en accord avec quoi, voilà, avec ce, ce que ça implique. Très bien, est-ce que ce live, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce live N'hésitez pas à me les poser ou maintenant ou après bien sûr. Et j'aimerais aussi savoir ce que ce qui vous a parlé dans ce live. <rire> Est-ce que ça vous parle? Est-ce que il y a des doutes? Est-ce que voilà, je je serais vraiment ravie d'y répondre, Judith. Euh, euh, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un message. Dans tous les cas, moi je serais vraiment très très heureuse de répondre à vos questions. Par rapport à ce live, et comme tous les lives, ça me prend par les tripes et je me sens emballée de vous partager les choses. <rire> je souhaite tellement que vous puissiez choisir un, un chemin qui soit doux pour vous. Vous voyez, que vous puissiez vous autoriser à accéder au meilleur pour vous maintenant. Parce que c'est maintenant que les choses se vivent. Il n'y a pas d'objectif. La vie n'est pas faite d'objectif à atteindre. La vie, elle est faite de vivre ce que l'on désire. C'est différent. C'est différent. C'est extraordinaire, c'est que c'est possible. Nous avons tous le pouvoir de vivre ça. Nous avons ce pouvoir personnel qui nous permet de vivre ça. Et ça, c'est extraordinaire. Hello Céline Et bienvenue, c'est à la fin de ce live que j'ai fini. Donc tu vas plutôt visionner la, le replay. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes amis. Prenez bien soin de vous. Et je dis à samedi pour ceux qui veulent on pour le programme Accès Direct au Bonheur. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite